Yes, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freer Québec. Aujourd'hui, on est en Pierre 47. et Je vais vous montrer mon petit itinéraire personnel. On va donc faire un itinéraire intermédiaire avec une petite option avancée. À la fin, je vais vous montrer comment vous diriger dans le réseau et faire les plus belles pistes d'un 47. Alors, la première étape de notre périple, ça va être de prendre lait familial et on va aller jusqu'à la montée de lait. Alors, on prend notre montée de lait ici. On va la monter au complet. Et avec la magie de l'éditing, on se revoit en haut. Alors, une fois qu'on est rendu en haut de la montée de lait, on va un petit break juste ici, au petit hub qui a été construit récemment. Ah. Première piste de notre itinéraire. Je vous allez faire la magnifique chaman que je vous avais montré les images l'été passé. Probablement une des pistes favorites des jeunes et des moins jeunes aussi. J'arrive à la faire avec la copine il y a deux jours et elle a adoré. Belle petite piste avec juste assez de défis pour triper. Rien de dangereux, rien qui surprend. Des berms à l'infini. Des belles petites bosses qu'on peut sauter et avoir des beaux petits feelings. Donc, si vous commencez, vous pouvez faire une petite power metal balade. Et tout de suite après, je vous amènerai faire la chamane. C'est une petite coche en haut, mais pas tant. Je vous la ferai faire même avant la Camasutrail. Qui est quand même flouée. Une petite affaire plus naturelle. Fait que la chamane, c'est une piste qui a été ouverte, je crois, fin d'été 2021. Une superbe belle piste. Parfaite pour apprendre à pomper son bike. Parfaite pour se familiariser. Avec la vitesse et les sauts. En fait fait, c'était l'année passée. Disons qu'avec la blonde il y a deux jours c'était pas ma la plus rapide. Mais maintenant, à faire un bon pace. Je me rends compte qu'elle est beaucoup plus rapide que l'an passé. Il veux dire avoir énormément de passages de là. Ouh! dans la dernière section je suis sûr que pas croisé personne dedans <coughs> Ils sont d'habitude de sauter. Donnez pas trop de swing parce est facile c'est facile d'overshotter les jumps. Il faudrait me frotter quelque chose. So fun. Petite fatigue, excusez hein. Les derniers virages. Ça ici. Et voilà, et on tourne à l'autre gauche. là-bas, on est fait d'une deuxième petite montée. Alors, on prend sur notre gauche l'APEX. Ça fait que l'APEX, c'est une nouvelle montée qui a été inaugurée à la fin de l'été dernier, je crois. Un petit peu en même temps que la chamane. L'APEX est une très bonne option pour pouvoir se diriger dans le réseau. On va donc la Kama sur notre gauche. Donc l'apex se prend dans la familiale et elle vous évite de monter une espèce de chemin d'accès de quatre roues. Alors sur notre droite, on peut prendre la Zombie Wolf. De notre côté, on continue dans l'apex. Presque terminé de monter l'apex. Il nous reste un petit peu de zigzag ici. Mais, si vous êtes un petit peu fatigué, vous pouvez continuer de monter par là. Comme du secret. Hey, aussi. Patrick, yes, vous merci autres aussi. Pour la yes! On voulait peut mais on ne pas <rire> Alors, on termine de monter notre apex. Et là, je vais vous montrer un petit raccourci qui est très très très légal. On va prendre ici un chemin qui l'a reconstitué. C'est un chemin de quatre roues qui traverse le réseau complet. Et qui peut vous aider à vous diriger dans le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait constitué dans l'APEX. On aurait descendu au petit hub. En haut de la camasutrelle, en haut de la chamane. Et on serait remonté par la montée de la soif. Et surprise! On arrive exactement à la même place ici. Fait qu'on sauve un petit... Peut-être un petit 8 minutes de pédalage. Lorsqu'on monte au sommet 2, c'est très le fun de sauver. Alors, montée de la soif, on se revoit en haut. Maintenant qu'on a terminé la montée de la soif, on va aller faire une petite Mirador. Très très belle piste bleue. Selon Pierre 47, une double bleue. C'est une piste qui va avoir beaucoup de dénivelé. Il va être super le fun, quand même très flowy. Quelques petites laves de roche. Alors, deuxième piste de notre itinéraire. Voici la Mirador. Donc, je vous avertis il y a eu beaucoup de pluie dans les derniers jours. Donc, la caisse doit être assez humide. S'il y a de la boîte dans l'écran, je m'en excuse. On va se nettoyer l'occasion. Alors, l'Amirador, on a une option facile à gauche. on prend l'option un petit peu plus difficile à droite. Comme ça ici. Je t'ai correct? <rire> C'est bon, yes. Alors, ça ici. Avec une très belle nouveauté d'Empire 47 à l'été 2021 ça fait vous pas avoir par la vitesse que j'ai dans cette piste là ça fait plusieurs fois que je la fais et il y a quelques endroits qui peuvent surprendre donc vous allez avoir beaucoup de vitesse sur la terre et vous allez arriver sur ces slab de roche-là. Bon, bon j'ai perdu quelque chose ou j'ai accroché une roche. Peu importe. Ouh. Ça fait que l'Amirador, c'est probablement la piste qu'on peut aller le plus rapidement dans tout le circuit d'Empire 47. Ça fait quoi ouais, chez vous quand même. Il y a énormément de de saut comme ça ici. Attention de ne pas trop dropper celui là Ouh! Il peut surprendre. Ah, J'adore cette piste-là. On va quand même faire attention. Parce qu'aujourd'hui, au sommet 410, on fait quand mis un, un petit bar éphémère j'ai peut-être un petit gin tonique dans le corps. Peut-être. Je vous rappelle que c'est un channel familial, donc je n'encourage pas la consommation de drogue et d'alcool dans la pratique du vélo de montagne. Ouh! Première fois dans le Mirador cette année. Je ne me rappelle pas de toutes les gaps. j'en manque quelques-uns, zut. Quand 47 devait frappé très fort avec couverture de cette piste-là, l'an dernier, c'était venu la rouler avec mon collègue Will Scully. Wow! Comme je vous dis, quelques endroits qui peuvent surprendre. Donc, on reste alerte. Bon, donc vu que c'est un, un, un, un itinéraire, excusez, intermédiaire, on continue ici à droite et on va prendre la fin de la Huron juste ici. ça ici. Ok, on est reparti. Et je vais vous montrer une autre manière de se déplacer dans le réseau de manière efficace, vous allez voir. Voilà. car la boye feuille est à l'envers. Ça ici. On termine comme ça ici. Et voilà. On tombe dans l'air reconstitué sud. Si vous êtes intermédiaire, je vous dirais de continuer dans le huron, juste par là. Si vous êtes avancé, vous êtes capable de faire des pistes noires, je vous amène faire une autre piste sur votre gauche, donc, l'idée ici, c'est qu'on est assez à l'ouest du réseau. Donc, près du petit quartier résidentiel, près de la fin de l'avion et de compagnie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce serait retourner en bas, remonter. Sauf si on connaît le réseau, comme moi. Et on prend la reconstituée ici, qui va nous amener dans la Wi-Fi. Et la Wi-Fi, surprise, nous amène au 3V. Donc, la Wi-Fi... Il y a une piste que vous pouvez rouler euh, du début à la fin, en passant. Ça doit être une piste bleue. Donc, ça sert un petit peu plus euh, de connecteur au travers du réseau. Donc, si vous êtes un rider intermédiaire, ça va être la fin de la vidéo. Je vous dis un immense merci d'avoir écouté. Et vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélo de Montagne sur le hashtag #RideQuebecCity. Si vous êtes un rider expert, donc vous êtes capable de rouler des pistes noires, je vais vous mettre le lien vers une petite vidéo qui s'appelle les 3V. Donc, je vais vous laisser choisir quelle piste que vous voulez faire. Donc, on va avoir la VG, juste ici. Si on continue un petit peu loin par là-bas, on va avoir euh, la voisine et la Valkyrie. Donc, euh, je vous mets le lien du vidéo pour les trois vies, juste ici, je sais vous le choisir. Donc, un immense, merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Free Hard Québec. Salut, guys!